Le objectif du club pour la saison à venir, c'est retrouver de l'efficacité dans le domaine du sportif parce qu'on en a manqué ces derniers temps, on a besoin de, re de reconstruire une équipe, de remettre le stade français finalement à une place plus juste, Amener du bon sens, et une ambition sportive qui doit nous driver vers une ambition plus générale pour le club, du rayonnement pour nos partenaires, on se doit de figurer parmi les meilleurs clubs du top 14. Au départ c'est un partenariat et puis après c'est une, une relation forte qui s'est liée avec talent. On a évidemment tous en mémoire l'engagement de talent, au plus dur de la crise l'an dernier, quand le club vacillait sportivement, qui a voulu envoyer un message fort et dire voilà on reste à vos côtés, c'est ce qu'on attend de nos partenaires. Les valeurs qu'on partage avec Talent sont l'excellence, la convivialité aussi, le partage, qui sont des valeurs évidemment fortes dans le rugby mais aussi dans l'entreprise. L'autre valeur qu'on partage avec Talent c'est l'innovation. On a des idées mais on ne prétend pas tout savoir donc... Au travers de son accompagnement, au travers de euh, toutes les opérations qu'on a pu monter conjointement avec Talent. On a essayé de faire de ce partenariat un partenariat dynamique. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble et qu'on doit faire ensemble. Ils sont prêts à nous aider au travers d'un modèle peut-être un peu plus équilibré. On arrive à faire des meilleurs euh, joueurs de rugby en faisant des meilleurs hommes. Et voilà pourquoi euh, Talent est le partenaire aujourd'hui euh, le plus fidèle et le plus important pour le Stade français. Talent a décidé de s'engager auprès du Stade français il y a six ans car ce sport, le rugby, et cette équipe, le Stade français Paris, font parfaitement écho aux valeurs que veut porter haut et fort talent. Des valeurs d'engagement très fort sur un terrain, et puis surtout des valeurs de la force du collectif. Car au rugby, une équipe ne peut pas gagner grâce à un joueur. C'est un engagement collectif qui permettra cette victoire. Et puis, je voudrais aussi parler du plaisir. Le Stade français est là pour procurer du plaisir, pour donner du plaisir à son public. Nous aussi, on veut aussi que dans le talent, nos managers puissent s'épanouir, nos consultants puissent s'épanouir en prenant du plaisir à aller gagner ces projets, à aller délivrer des projets auprès de ses clients. Ce renouvellement, c'était témoigner bien évidemment au stade notre fidélité et montrer aussi à nos clients, à nos partenaires, à nos consultants qu'il est important de s'inscrire dans la durée dans ces partenariats, qu'il est important de démontrer cette fidélité et que c'est souvent dans les moments peu, peut-être un peu plus difficiles que l'on reconnaît justement ses, ses amis et ses partenaires.